Bonsoir Mesdames et messieurs bienvenue pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Les intros sont de plus en plus innovantes Et vous voyez ça Une vidéo très spéciale aujourd'hui Parce qu'il ne va pas y avoir de game Minecraft Oh non on a déjà perdu 8 viewers c'est fou ne quittez pas la vidéo, c'est hyper intéressant, surtout si vous aimez le jeu. J'ai été invité par Mojang et Xbox au Minecraft Virtual Creator Summit. C'est tout simplement la réunion annuelle des créateurs de contenu sur le jeu Minecraft, organisée par Xbox et Mojang, du coup Microsoft, etc. Pour justement informer les créateurs de contenu de ce qui a été fait, de ce qui va être fait sur le jeu, et éventuellement pouvoir poser des questions directement à l'équipe de Mojang. Donc pendant plus de deux jours, on a eu la possibilité de parler directement avec des intervenants de chez Mojang, de chez Microsoft, des personnes qui font de la com ou du game design directement dans le jeu Minecraft, de pouvoir échanger avec eux, leur poser des questions Et tout ça dans une ambiance hyper conviviale Il y avait environ plus de 50 créateurs de contenu Youtube, Twitch, TikTok Qui étaient invités et parmi eux on avait des gens De toutes les communautés comme Dream Que vous connaissez certainement ou encore Xisuma que vous connaissez certainement pour ses maps Redstone Hypier en parle beaucoup dans son Let's Mécanique Pour ceux qui regardent le Let's Mécanique ou qui ont regardé Il y a 10 ans de ça. Putain c'est fou il y a 10 ans je regardais Des vidéos Minecraft et maintenant genre je suis invité Pour pouvoir parler du jeu et c'est incroyable En tout cas pour ma part c'était un grand kiff comme event Genre j'étais trop content d'être invité c'était fou en tout cas de ce que j'ai compris Mojang et Xbox ont voulu inviter des créateurs de contenu de chaque communauté Donc on avait la communauté build, PVP Ou encore des gens qui font des mini-jeux, des petits serveurs, du modé Il y avait un peu de tout il faut savoir qu'on n'a pas parlé que de Minecraft Java, on a aussi parlé de Minecraft Legends, le nouveau jeu qui va sortir. On a parlé de Minecraft Dungeons ou encore de la version Bedrock. Et cette vidéo est là pour vous résumer un peu ce qui s'est passé durant cette journée. Tout ce que je vais vous dire est validé par Xbox et Mojang parce qu'en fait on a signé des contrats NDA, qui veut dire qu'en fait il y a des informations qu'on a eues qu'on n'a pas forcément le droit de divulguer, parce que justement Mojang se réserve le droit de les divulguer dans quelques mois. A la fin de toutes les annonces que Mojang et Xbox nous ont faites, on a pu discuter avec plusieurs game designers de Mojang pour justement parler avec eux de leur version du jeu et de ce qu'il compte faire pour le futur. Il y a eu une grosse session pendant une heure et demie de questions-réponses où on avait tous la possibilité de poser n'importe quelle question sur le jeu et ils répondaient vraiment à toutes les questions. Et vous doutez laquelle j'ai posé. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo parce que ça fait du watch time, des vues et ça me riche. C'est un peu trop honnête on commence tout de suite avec la vidéo, mais si par hasard vous avez un peu le temps, je sais pas, hein, je vous pose ça comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie en dessous. Je sais qu'il y a énormément de youtubeurs, streamers qui vous demandent de faire ça. Pour ma part, j'ai pas forcément envie d'avoir des millions d'abonnés, je veux juste avoir le tramphée 100 000. Après, je me casse, c'est tout. Et le palier des 100 000, c'est symbolique, c'est incroyable, et j'aimerais trop l'atteindre avant d'avoir des enfants. Quoique je réfléchis, si j'atteins mes 100 000 abonnés quand je suis en EHPAD, on pourrait faire un truc de fou. Hein. Voilà, c'était l'interlude abonnement, n'hésitez pas à le faire si vous avez des minutes. Merci à ceux qui le font. Premièrement, nous parlons de Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons, c'est un jeu qui a été développé par Xbox et Mojang en collaboration. Et pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi l'information, c'est un jeu qui est sorti en 2020, donc il y a deux ans pendant la pandémie. Le but est de réaliser des quêtes, de farmer de l'XP, et en fait, il y a une histoire autour de ça. Le jeu est sous forme de saison, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs saisons qui vous sont développées dans le jeu, et on a pu découvrir la nouvelle saison de Minecraft Dungeons. On a pu ainsi poser nos questions sur la prochaine saison, comment Mojang et Xbox réfléchissent au jeu dans l'avenir, et c'était vachement cool. Pas trop d'informations pour vous, je sais c'est un peu frustrant. Mais c'est les seuls que j'ai le droit de vous donner. Pour la version Minecraft Bedrock, vous connaissez cette version qui a été développée par Windows et qui est jouable maintenant avec un seul compte, c'est-à-dire que si vous avez un compte Java, vous pouvez désormais jouer sur Bedrock avec ce même compte Java. Pour ce qui est de Bedrock, on a eu une grosse annonce pour les développeurs modélisateurs qui font du modèle 3D justement, qui essayent de faire des mobs sur Minecraft. Vous utilisez certainement le logiciel Blockbench. Blockbench sera totalement compatible avec Minecraft Bedrock et vous pourrez totalement l'utiliser de manière libre, un peu comme ce que la version Java peut faire au niveau des mods ou des packs de textures. Ils ont pas trop parlé de la version Java vis-à-vis -vis de Blockbench, donc on se doute que pour le moment, c'est pas prévu que ce soit totalement ouvert aux versions Java. Mais après, la version Java, ça fait quand même très longtemps qu'on l'utilise, et j'ai vu qu'on peut faire des choses folles maintenant, en un point du Donc est-ce que vraiment on en a besoin Je ne sais pas. A vous de me répondre, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Ainsi, du coup, via Blockbench, on a pu découvrir un mob qui a été fait juste pour l'événement. Il s'appelle Mister Nose en français, émotionné Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, vous dites pas le mot. Non, je sais à quoi vous avez pensé. L'un des intervenants de chez Microsoft a pu utiliser justement Blockbench pour modéliser Mr. Nose. On a pu directement récupérer le fichier pour l'implémenter dans nos games, en fait. On a eu une grosse info aussi pour la version Bedrock, mais comme je vous le dis, je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est encore sous NDA. N'hésitez pas à follow les comptes Xbox, Mojang, etc. pour les futures infos. Troisième actu, et je pense que celle-là, c'est celle que vous attendez presque le plus avec Minecraft Legends. Il y a deux semaines de ça, on a eu l'annonce de Minecraft Legends, un jeu qui serait disponible sur PC, mobile, tablette, où le but serait de créer sa ville, faire ses unités, pouvoir attaquer ou se défendre du monde du Nether. Jusque-là, vous avez peut-être un peu compris le but du jeu, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'infos sur ce Minecraft Legends, et de toute façon, on en aura courant de l'année 2022. La sortie du jeu est prévue pour l'année 2023. En revanche, on a eu pas mal d'informations sur le jeu, Bien évidemment je peux toujours pas vous en dire La seule chose que je peux vous dire c'est qu'il y aura une bêta fermée qui sera ouverte Mais du coup elle est fermée Mais elle sera ouverte Bref en tout cas nous on sera invité à une bêta fermée Pour tester le jeu, ses nouveautés, qu'est-ce qu'il apporte etc Et je peux vous dire que je pense que ça risque d'être un jeu bien prometteur C'est la première fois que Mojang se lance peut-être sur un jeu mobile Là où justement certains d'entre vous sont limités par vos téléphones Vous ne serez plus limités pour jouer à Minecraft Parce que vous aurez la possibilité de jouer à Minecraft Legends Contre des gens qui sont sur PC, sur tablette Bref ce sera hyper stylé en tout cas, moi, c'est l'un des jeux qui me hype le plus pour le moment. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et euh, moi, qui suis pas trop familiarisé avec les jeux mobiles, vous savez, uh, Clash of Clans, Clash Royale, c'est jamais été trop mon truc. J'ai hâte de voir qu'est-ce que va apporter de nouveau Minecraft Legends et qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, justement faire sur ce jeu. Ça vous permet de passer le temps et de toujours passer un bon moment. Pourquoi pas, tu vois Minecraft, Vanilla et surtout la récente update, la 1.19, la Wild Update. On sent que Mojang et Xbox ont vraiment la volonté de changer les noms des versions. Ils veulent plus passer sur des versions à 1.X mais plus sur des noms de versions, Wild Update, Combat Update. C'est vrai que de leur part, je ne les ai jamais vus vraiment mentionner 1.18, 1.19 comme ça en fait. Ça a des noms de versions plus que des numéros. On a un peu plus parlé de la Wild Update, comment ça a été fait, comment ça a été pensé, surtout ce nouveau biome marais que vous avez pu voir. On a pu voir les schémas du début. Comment, au fur et à mesure, ils sont arrivés à créer un biome entier. On a pu voir aussi des petites animations par rapport au Warden, le nouveau mob. Et d'ailleurs Mojang a spécifié que le Warden c'était bien un mob où le but n'était pas de le tuer en survival mais bien de faire peur, c'est-à-dire que le but c'est de fuir en fait. L'arrivée de ce mob a fait beaucoup d'ébats, mais il est important de penser que c'est une mécanique de jeu d'horreur qu'ils ont voulu implémenter un petit peu via la Wild Update. Et que le Warden est bien là pour que vous ayez un petit peu de stress en cave, de renforcer un petit peu la partie PvE et de rendre un mob quasiment invincible parce qu'il l'est quasiment. Il y a encore quelques techniques qui ont été trouvées récemment pour pouvoir le tuer. Euh, mais sinon en vanilla pure PvP, bite et couteau c'est trop difficile de le tuer. Bien évidemment, et c'est le but du mob. On a pu un peu parler pour Minecraft Vanilla de la prochaine version, sans donner de nom, sans donner d'image, sans donner d'infos, ils nous ont teasé un nouveau bloc. Et je peux vous dire qu'en vrai, il est plutôt kiffant. Après, bien évidemment, je ne peux pas le montrer, je peux pas en dire plus parce qu'il y a les NDA et d'un autre côté, ce n'est pas forcément encore sûr pour eux aussi. Il faut savoir que Mojang, c'est une entreprise qui essaie de faire le mieux pour tout le monde et on a vraiment ressenti ça lorsqu'ils nous ont invités c'est que vraiment, ils essayaient à mort d'avoir nos avis, essayer de voir un petit peu comment on pense, qu'est-ce qu'on veut pour le jeu, pour justement essayer de faire le meilleur jeu et la meilleure version pour les futures années. En tout cas, pour la prochaine version, ce sera bien évidemment la 1.20, ça a déjà été annoncé. Et on sait que la 1.20, c'était la version où ils voulaient éventuellement changer le PVP. Ça, c'était quelque chose qui était déjà connu bien avant l'événement. Vous me suivez certainement pour les nombreux UHC que j'ai fait sur ma chaîne YouTube ou ma chaîne Twitch. Et vous savez que le nerf de notre guerre actuellement tous ensemble, c'est le PVP. À travers la question-réponse, j'ai donc posé la question qu'est-ce que pense Bojang de ces changements de PVP et que pense Bojang surtout de la communauté qui reste en 1.8 au niveau du PVP Alors, je précise que c'est bien les avis personnels des gens qui sont venus. C'est pas forcément l'avis de Mojang en général, mais c'est l'avis de la Game Design News que j'ai eu en face de moi, qui a pu discuter justement ce qu'elle pensait sur les personnes qui restent en 1.8. Pour elle, Minecraft, c'est un jeu qui est ouvert à tous, et tout le monde fait ce qu'il veut dessus. Si sur Minecraft, on a accès aux anciennes versions et aux nouvelles versions comme on veut, c'est clairement parce qu'ils sont en mode... Vous prenez celle qui vous fait le plus plaisir et vous restez dessus. La volonté d'avoir changé le PVP était bien évidemment de rendre le jeu un peu plus casu et d'augmenter un petit peu la part de difficulté du PVE. C'est bien évidemment ce qui a été fait. Vous, vous en avez rendu compte dans les nouvelles versions, c'est que c'est plus difficile de faire du PVE et c'est ce qui a un peu détruit le PVP et nos modes de jeu derrière. Il faut savoir que, petite information, la communauté PVP, vous, moi, toi, nous, on ne représente même pas 1% de la communauté sur Minecraft. C'est-à-dire que c'est même pas le nerf de la guerre en soi, tu vois. Tout ça pour dire que la 1.19 et les nouvelles versions sont les versions les plus abouties sur le Mojang et c'est celle qu'ils préfèrent le plus. C'est le fait de se balader, de faire de la survie, de kiffer le jeu, d'avoir toujours des nouvelles choses à faire. Et c'est clairement une version dont ils en sont fiers. Il faut savoir qu'actuellement, en 1.19, il y a des millions et des millions de joueurs qui sont en train de kiffer et qui sont très contents qu'il n'y ait pas de PVP comme nous on peut jouer en 1.8 D'ailleurs je profite pour en parler, j'en parle souvent sur mes lives etc, de la version 1 1 1.8, 1.18, 1.19 Je pense qu'au bout d'un moment on a beau être attaché à notre PVP 1.8, on s'est entraîné dessus, on kiffe de fou On déteste les nouvelles versions en soi pour le PVP, pas pour les ajouts qui ont été mis Je pense qu'au bout d'un moment il va falloir qu'on arrête d'être un peu trop psychorigide, à se dire il faut qu'on reste en 1.8, il faut qu'on kiffe en 1.8 Au bout d'un moment les gars il va falloir qu'on se bouge le cul on aille sur la nouvelle version parce que la difficulté de la 1.8, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs, il n'y a personne qui découvre le jeu et euh, ça se voit très vite. Hein. Tu demandes à tes potes, viens jouer en 1.8 sur Minecraft, faire du PvP en LGUHC, ils ne seront pas forcément contents de venir en 1.8. Là aussi, si tu leur proposes une survie en 1.19, ils seront beaucoup plus contents, tu vois. Je pense que la solution actuellement pour euh, sauver la petite communauté PvP, euh, c'est vraiment le fait de passer en 1.18 ou en 1.19 dans la nouvelle version. C'est de se forcer un beaucoup de pieds aux fesses à passer sur une nouvelle version, à s'habituer à. À un nouveau pvp je dis pas forcément le pvp 1.19 avec les cooldowns mais avec des plugins on peut vraiment se rapprocher un maximum du pvp 1.8 vous le savez je le sais on le sait je commencez pas à dire ce que j'ai pas dit ce sera jamais du pvp 1.8 et on le ressent quand on joue bien en pvp un joueur casu qui a 200 300 heures le remarquera pas forcément mais un joueur comme vous et moi où on a des centaines d'heures en UHC ou des milliers d'heures de base sur minecraft ou en pvp on se rend tellement compte que le pvp est totalement différent je pense à titre personnel, et je sais pas quel est votre avis là-dessus, qu'il euh, faudrait qu'on passe tous d'un coup aux nouvelles versions, qu'on développe justement des nouveaux UHC dans ces versions-là, des modes de jeu qui nous font plaisir, pourquoi pas s'éloigner totalement de l'UHC En tout cas, si on veut garder la partie du jeu qui nous fait vibrer, c'est-à-dire le PVP, il faudrait que dans les prochains mois, prochaines années, on se force tous à passer dans les nouvelles versions. L'espoir qu'on a, c'est la combat update. devrait arriver en 1.20, 1.21. Mojang a fait plusieurs tests vis-à-vis -vis de ce PVP-là. Euh, beaucoup de feedbacks ont été faits. Ça a été fait via des post-reddit. Je vais essayer de retrouver le lien du post-reddit pour vous, pour vous le remettre. Mais Mojang attendait vraiment que les joueurs testent et donnent leur avis sur quoi changer sur le PVP qu'ils avaient mis. Malheureusement, c'était toujours pas assez concluant pour nous. On avait testé il y a un an et demi de ça. C'est là que date la dernière version, je crois. Depuis, on n'a pas forcément eu d'infos. On pense qu'ils travaillent dessus toujours. Mais on n'a plus trop d'informations, pourquoi pas, dans la nouvelle version. Deuxième espoir qu'on aurait éventuellement pour le PVP, ce serait que euh, une grosse communauté arrive tout de suite sur le jeu et force tout le monde à passer en 1.18. Je pense honnêtement que on reste en 1.8 parce que on a du monde en 1.8, on a tous nos potes, nos cercles, nos groupes, nos discords, nos games, nos UH, nos serveurs. Mais je pense que si demain, on a 10 000 joueurs français qui arrivent en 1.19 avec des modes de jeu PVP 1.19, des mini-jeux 1.19, et tout ça poussé par un youtubeur ou un streamer qui n'en a rien à faire dans 1.8 et juste qui veut se faire kiffer sur le jeu. Je pense que ça forcerait tout le monde à avancer les versions et justement se dire « bon allez, on y va, c'est le moment, de toute façon il y a 5000 joueurs, soit on en a 5000, soit on en a 20 dans nos games du haché. Le gros avantage de tout ça, c'est que ça mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité. Bien évidemment, quelqu'un qui a 8000 heures sur Minecraft sera meilleur en PVP 1.19 que quelqu'un qui n'est que 2 ou 3 heures, par exemple. Mais le fait que les niveaux soient totalement similaires, ça rappellerait une époque un peu comme à l'Epicube, où on était tous éclatés. Epicube avait son charme, et tout le monde aimait le PVP swap, l'UHC run, parce que le niveau était assez bas et que tout le monde pouvait gagner, en fait. Actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui ne viennent pas en 1.8, parce que justement, le niveau est trop haut. Vous savez, anciennement, on avait les groupes LGUH qui n'existent plus maintenant, ou à moitié. Et ça m'est arrivé souvent de proposer à des streamers ou des potes de venir dans ces LGUHC et même eux de me poser la question de s'ils pouvaient venir avec nous. Moi je suis totalement ouvert à cette idée, je suis même trop content qu'on me propose de ça, de nouvelles têtes, des nouvelles perspectives de jeu, même au niveau de la communauté ça apporte des viewers au Minecraft UHC et c'est beaucoup trop bien. Malheureusement le niveau est trop élevé, tu mets un streamer ou une streameuse qui a quelques heures en PVP face à des joueurs qui en ont des milliers, la personne s'amuse pas, même si elle a un beau bon rôle, une bonne game, elle a un bon minage, elle pourra rien faire contre quelqu'un qui a 10 000 heures en 1.8. Là où on a 1.18, 1.19, la donne est totalement changée. Bref, en tout cas, c'était le petit aparté. J'hésitais à en faire une vidéo dédiée, et je me suis dit quitte à faire une vidéo facecam, autant le faire tout d'un coup. Pour ma part, j'ai un souhait, c'est que le serveur DinoxTag, qu'il a annoncé depuis maintenant très longtemps, soit dans ses nouvelles versions, on ne sait pas encore si c'est vraiment le cas, ça n'a pas forcément été teasé. Il y a un trailer qui a été posté par Inox et il a dit qu'il y aurait forcément d'autres informations au fur et à mesure des mois. On sent qu'il a vraiment la volonté de faire les choses bien et de ne pas pondre un serveur comme ça pour dire j'ai pondu un serveur. Et c'est trop bien pour la communauté et tout le monde est content. Maintenant, si le serveur est en 1.8, je serai très content, on sera très content, tout le monde sera content. S'il est en 1.18, on découvrira des nouvelles choses. La seule peur que j'ai avec la 1.8, c'est qu'on a déjà tout découvert. Il est très difficile de me surprendre en 1.8, c'est-à-dire que au niveau des effets, des images, de la beauté du jeu, on a presque déjà tout fait en 1.8. Là où en 1.18, on a encore tellement de possibilités. Lapin a dev récemment un UHC en 1.18 pour tester un petit peu la nouvelle version et ce qu'il pouvait faire au niveau du développement. Le scoreboard, il est totalement différent. Il y avait un système de cartes avec des animations, sans pack, rien juste avec des plugins. Et ça, c'est vraiment 2% de ce qu'on peut faire maintenant en 1.18 ou en 1.19. C'est pour vous dire à quel point passer sur cette nouvelle version, ça nous ferait prendre une bouffée d'air mais tellement énorme Si on décidait tous de la communauté PVP de passer sur cette nouvelle version. Je pense que le jeu aurait encore 10 ans et notre communauté aurait encore 10 ans à vivre de manière totalement tranquille. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur la version. Je prends vos avis. Essayez d'avoir un espace commentaire un peu clean, pas de gens qui font oh, « t'es trop une merde, tu dis de la merde !» Honnêtement, c'est pas les avis qui m'importent. Moi, les avis, c'est ceux qui sont... Constructifs qui disent « Écoute, en vrai, je comprends ton point de vue, mais je suis pas d'accord. Moi, je pense comme ça, comme ça, comme ça. » C'est construit et ça me fait plaisir de répondre à ce genre de commentaires. Maintenant, voilà, je vous ai donné mon avis. J'estime pas avoir raison. C'est comment je pense, moi. Je sais que parmi mes potes, il y a des gens qui pensent totalement différent et c'est peut-être votre cas. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça a été long à tourner. C'est la première fois que je fais une vidéo full facecam comme ça. Il y avait dans cette vidéo un petit résumé du Minecraft Virtual Creator Summit 2022. Je remercie encore énormément Xbox et Mojang de m'avoir invité, c'était fou. En plus, on a pu recevoir des petits cadeaux. Si vous avez remarqué, dans le décor, on a un crâne qui s'est rajouté. J'ai reçu des chaussettes et une casquette Minecraft, voilà, je suis trop content. Donc voilà, je remercie tout le monde, je vous remercie pour cette vidéo, de l'avoir regardée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à gueule après-midi, bref. Ah salut. Il s'appelle Mr. Nose, en français, Monsieur Nez. Gros. non, non, non, non, non, non, non.